Bonjour, dans cette vidéo nous allons maintenant voir comment extraire un morceau de son, d'une bande son, comme euh, une vidéo d'une euh, séance de la BBC. Pour cela j'ai préalablement téléchargé euh, l'extrait le, sur euh, mon ordinateur et maintenant je vais prendre cette émission, la glisser dans mon lecteur VLC et lancer lecture cette euh, alors alors ici pour l'instant je n'ai absolument pas la possibilité d'enregistrer de, euh, ou de modifier le son pour cela il va me falloir afficher euh, des boutons complémentaires et pour cela je fais un clic droit en dehors de la fenêtre de lecture je vais ensuite aller sur euh, vue, contrôle avancé vous voyez que maintenant j'ai 4 boutons supplémentaires dans la barre euh, du bas. Enregistrer, prendre une capture d'écran, boucler et images. Alors évidemment, les, prendre la capture d'écran et images parija, images sont grisées puisque ce, ce n'est que du son. Donc nous allons euh, pouvoir euh, enregistrer un morceau de la vidéo. Donc je vais me positionner au début, trouver le début. Alors tout le début n'est pas intéressant Voilà, on est appuyé sur le bouton enregistrer L'enregistrement va se faire en arrière-plan Et se ranger dans mon gestionnaire de fichiers Voilà, j'ai terminé mon enregistrement. Donc maintenant pour euh, trouver l'enregistrement, je vais euh, aller le chercher dans mon navigateur, dans mon gestionnaire de fichiers. L'extrait euh, audio a été enregistré dans mon dossier euh, musique. Donc euh, vous voyez ici que euh, j'ai un fichier qui s'appelle VLC Record avec le nom et l'heure euh, correspondant au fichier original. Donc nous allons l'écouter. Et vous voyez que ce fichier ne fait plus que 26 secondes et est au format mp3, ce qui sera ensuite réutilisable sur les tablettes. Voilà, ce tutoriel est terminé. J'espère que vous allez pouvoir l'utiliser. Merci.